Bonjour à tous, je suis Clément et aujourd'hui je vais vous présenter comment on réalise de bons abdominaux pour avoir le ventre plat quand on est une femme. Le premier exercice, peut-être que vous le connaissez déjà, ça s'appelle la planche. Donc il faut passer au sol. Donc allez-y, installez-vous au sol. Je vous propose deux niveaux d'exercice pour celui-là. C'est-à-dire, premier exercice, vous vous mettez sur les genoux, les coudes bien à plat, au sol, mes mains sont bien à plat au sol, attention à votre dos, d'accord, ne courbez pas trop le dos, restez le dos bien droit, et vous verrez tout de suite, votre ventre va se durcir, ça y est, ça engage vos abdominaux, ok. Si cet exercice est bien sûr trop facile pour vous, vous avez la possibilité d'y aller, sur les pieds, D'accord Une belle planche. Essayez d'aligner vos articulations, c'est-à-dire les épaules avec le bassin, avec vos chevilles, pour être la plus droite possible. Ok Et je vous propose un petit défi pour compléter cet exercice-là, donc la planche, vous l'avez bien compris, et pour pouvoir vous évaluer, je vous propose de rester le plus longtemps possible dans cette position-là. Par exemple, si votre record, c'est une minute dans cette position-là, ça implique qu'après, vous pourrez faire des séries, d'accord Et vous allez pouvoir faire des séries de la moitié de votre maximum. Mon maximum est une minute. Je vais pouvoir réaliser des séries de 30 secondes, d'accord Faites ça trois fois par semaine, d'accord Incluez cet exercice-là dans votre programme de remise en forme et vous verrez les résultats arriver rapidement au niveau de votre ventre. Un deuxième exercice, nous venons de faire la planche. Le deuxième exercice, ça va être pour essayer de travailler les obliques. D'accord Donc, pour cela, vous pouvez vous mettre debout. Vous mettez les mains le long de votre corps. Et vous allez vous pencher sur le côté pour atteindre votre genou. D'accord Faites cet exercice-là, s'il vous plaît, du même côté. Il y aura plus d'efficacité. D'accord Une, deux, trois, etc., etc. Attention, ne vous penchez pas vers l'avant, ne me faites pas des choses comme ça, ça c'est des choses à éviter vers l'avant, vers l'arrière aussi, ça va vous faire mal au dos. Restez dans l'alignement, comme si vous aviez un mur devant vous et un mur derrière vous, d'accord Je refais l'exercice de l'autre côté, ok Vous me faites 12 répétitions d'un côté, 12 répétitions de l'autre, et vous pouvez réaliser cet exercice-là euh, au moins 3 à 4 séries, 3 fois par semaine. Et vous allez voir, ça va tout de suite engager les obliques, les abdominaux qui permettent de faire la rotation du tronc. Le deuxième niveau, c'est relativement simple. Vous allez pouvoir rajouter du poids dans vos mains. Que ce soit une bouteille d'eau ou une à terre peu importe. Le tout, c'est de rajouter un petit peu de poids et d'engager vos abdominaux sur le côté. Okay? Troisième exercice, ça se passe au sol. Okay? Donc Positionnez-vous au sol les pieds à plat, les jambes fléchies, le dos bien à plat, au sol, comme ceci. Et vous allez, pour réaliser l'exercice, vous allez souffler, d'accord, pendant l'effort. C'est-à-dire que vous allez ramener genoux, poitrine, en soufflant. Et j'inspire pour la phase de repos. Soufflez pendant la phase d'exercice. Ok. Le fait de souffler va permettre de contracter vers l'intérieur vos abdominaux. Et peut-être, vous arriverez à contracter votre transverse. D'accord? Ok. Si cet exercice-là est trop simple pour vous, je vous propose un deuxième niveau. Cette fois-ci, vous allez mettre les mains au-dessus de votre tête. Et vous allez essayer de toucher vos pieds au moment où vous ramenez vos, euh, vos genoux vers votre poitrine. Et vous revenez en position initiale. Inspirez. Et soufflez. Ok. Prêt. Vous verrez tout de suite, vos abdominaux vont trembler. Ça veut dire qu'ils travaillent. D'accord Ça ne veut pas dire qu'il se passe autre chose. Ça veut dire que ça travaille. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, pour réaliser l'ensemble de ces exercices... D'accord Au niveau de la fréquence. Donc, 12 répétitions, 3 à 4 séries, d'accord Par exercice, à réaliser 3 fois dans votre semaine. Et vous verrez, vous aurez vraiment un résultat qui va arriver rapidement parce que ces exercices vont permettre de tonifier vos abdominaux. D'accord Alors maintenant, à vous de jouer